Bonjour à chacun et chacune. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Sport to Job. C'est un challenge sportif qui rassemble les entreprises et les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Ah oui Et où ça À Lyon, à la halle Stepan Diagana, dans le 9e, à Ves, Plus précisément, à la Duchère. Nous allons retrouver euh, plusieurs grandes entreprises euh, du bassin à lyonnais, genre Renault Trucks, Forco, le groupe Casino, Acti et ainsi d'autres dont vous voyez les logos par ici. Et je vais y participer, je vais intégrer une de ces équipes avec un autre candidat en situation de handicap. Eh oui, comment C'est quoi ça euh, euh, C'est ma patte. Hein euh, non, en fait, c'est surtout pour éviter que la transpiration tombe sur mon appareil auditif pour éviter que ça fasse. Pendant comme ça. Oui, j'assume la classe, non. En fait, à Sport ou Job, euh, le sport c'est juste un prétexte pour faire euh, réunir les entreprises et les candidats. Cela permet aux candidats euh, de pouvoir euh, réseauter, de, de pouvoir se mettre en lien, de postuler. À la fin, c'est juste une autre méthode de recrutement, mais de manière, de manière plus ludique, euh, conviviale, paternelle et puis vraiment en toute bienveillance. Et, et puis aussi dans l'équipe, on ne voit pas les différences hiérarchiques. En fait, il y aura plusieurs activités hein, et plusieurs ateliers de sensibilisation, d'échange. Alors, au niveau des activités sportives, nous aurons euh, du voler scie, nous aurons du relais aveugle. Ouf, moi, je le pourrais pas, on va voir. Euh, ensuite, euh, nous aurons le tennis de table euh, en fauteuil roulant. Nous aurons... Du, saut en... non, du lancer de poids et les sablots assis euh, et puis je plus peut-être du relais aussi euh, euh, du relais. Euh, voilà. je crois que c'est pas mal, nous aurons aussi un atelier de sensibilisation euh, avec l'URAPEDA sur la langue des signes et bien sûr sur euh, le, co le, le coaching voilà, un petit temps euh, en équipe où on échange en fait euh, sur euh, comment euh, bien chercher du boulot et quels sont aussi nos projets professionnels. Voilà c'est vraiment un très fort moment que j'avais vécu aussi euh, euh, l'année dernière, le 17 octobre 2017. Donc euh, je vous invite à suivre euh, sport 2 sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, les réseaux sociaux de Talenteo. Euh, donc euh, par exemple sur LinkedIn, Twitter, euh, Facebook, Instagram, moi je suis pas Instagram, tant pis c'est pas grave, mais sur Instagram, euh, voilà même si su... et puis je vous invite, euh, vous pourrez peut-être apercevoir tes têtes avec un Bordeaux comme ça, je pense que je serai seul, <rire> comme ça je suis anti-viable. Bon, et eh ben non, c'est vrai qu'être sourd, je ne passerai pas inaperçu. Voilà, et eh ben sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, n'importe heure vous verrez cette vidéo et je vous dis à très bientôt et c'est parti pour ce rapport toujours